L'Association française des producteurs de cannabinoïdes est une association qui fédère à l'heure actuelle plus de 300 producteurs. Son rôle principal c'est de défendre, de représenter et d'être force de proposition aussi au niveau du secteur des cannabinoïdes. Au niveau de l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, on s'intéresse principalement à l'heure actuelle à la question de, de, de la production de chanvre bien-être. Donc je ne m'épancherai pas forcément trop sur les questions de, du chanvre récréatif ou à usage médical. Alors le modèle que l'on veut mettre en place au niveau, au niveau de la France et, et qu'on est en train de mettre en place hein, en réalité, c'est un modèle qui est plutôt celui de, de, de, en tout cas d'un maillage au niveau des producteurs déjà en place. De, on est un pays agricole avec une forte population agricole et euh, un modèle de diversification, c'est-à-dire de, de s'appuyer sur le tissu agricole déjà en place pour proposer euh, une diversification des cultures et donc avoir un modèle euh, de, de production du chanvre bien-être pour la production de canaminoïdes implanté dans les territoires sur des, sur, des, sur des agriculteurs déjà actifs ou en cours d'installation ou en installation euh, et sur un modèle de petite surface. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les producteurs, en tout cas que nous nous représentons à l'association, sont sur un modèle qui va de 1 demi-hectare à maximum 2-3 hectares de culture, puisque c'est une production spécialisée et donc plutôt orientée petite surface. Alors la structuration de la filière française de chanvre... Du, du chanvre actif, euh, c'est euh, plutôt celle d'un modèle, comme je dis, agricole. Au niveau de la structuration euh, euh, en, en place à l'heure actuelle, on est euh, sur un modèle qui est euh, celui d'une interprofession, si on parle au niveau de, de la représentativité euh, euh, des, des fédérations en place, euh, qui est plutôt une interprofession orientée euh, sur euh, la production de chanvre industrielle. Nous, on est en train de... de, de, du coup, de, de, de on va dire de, de pallier à ce modèle, pas pallier, mais d'avoir de, de, de, un nouveau modèle par rapport à la nouvelle production qui, qui est celle du chanvre actif, et avec un modèle plutôt autour d'une entente entre les différents syndicats représentatifs du secteur du chanvre actif, que sont le syndicat professionnel du chanvre ou l'union professionnelle du CBD, euh, pour avoir un panel représentatif de l'ensemble de la chaîne de valeur, nous à l'Association Française des Producteurs pour les, la production et les autres syndicats autour le, du reste de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la transformation et, et la commercialisation.